C'est plutôt plus qu'une tradition. C'est l'ambiance culturelle, de la culture culturelle Parce qu qui affecte aussi en fait à la population. En fait, il y, a un, il y a une connotation en fait pas seulement de la semaine sainte, sinon aussi en fait entre les habitants C'est ça. C'est au-delà de la religion. Il y a quelque chose qui est imprégné dans nous culturellement, même si on n'est pas croyant. Il y a la culture qui est au-delà de, de, de la religion. Donc c'est ça qu'elle voulait montrer. Oui. Et puis en même temps, vous passez justement à ce que l'on ne voit pas. Euh, nous, quand on est spectateur justement d'une procession, euh, vous montrez l'intérieur, comment ça se passe à l'intérieur. Et c'est vrai que je ne savais pas que ça se passait comme ça, donc je pense ne pas être le seul à ne pas l'avoir su. Que, au même temps, vous montrez non seulement la procession en sí, si, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de la procession et tout ce qui est la cérémonie, et qu'il ne savait pas que c'était no de cette manière. Oui, sí, parce que me semblait intéressant de eh, montrer eh, un mundo que realmente creo que no se conoce, ¿no? Sabemos las procesiones, pero me, me apetecía hablar de lo que había detrás y por eso hablaba, ¿no? de, de las la personas que hay detrás de todo eso, ¿no? uh -huh. y especialmente del papel de la mujer de, de, de, detrás de lo que no vemos. Uh -huh. Por mí, es interesante de contar lo que hay detrás, porque vamos a las procesiones, pero no sabemos qué hay detrás, por mí es importante contar eso y especialmente el rol de las personas y Surtout le rôle de la femme dans ce monde euh, si masculin. Alors, on voit qu'il y a à chaque fois une élection pour euh, quelqu'un qui doit présider. Il euh, euh, y a beaucoup de femmes qui sont présidentes euh, de ces processions Il n'y en a pas Non, muchas. no muchas. No, mucha. Es, es une chose que. Alors, ya si hay mujeres eh, hermanas mayores de, de hermandades, mais pas no es algo que, que, que se remonte mucho en el tiempo, ni est muy común. O sea, non si me equivoco, mais en Sevilla. Creo que la primera mujer, que Sevilla es una ciudad muy importante de cara a la Semana Santa, la primera mujer hermana mayor fue en 2012. O sea, yo siempre digo que, que llegamos tarde, de alguna manera, pero que es una cosa que todavía merece la pena hablar, porque no es común ver a mujeres presidiendo hermandades. D'accord. dice que okay, la, la primera femme que entró en fait, dans la procesión, c'était en 2012, a Sevilla, y que no es muy común de encontrar de femmes, y que la plupart, en fait, de hombres donc c'est assez récent d'avoir en fait une femme de ah, toute façon est-ce que c'est un peu le même combat pour faire du cinéma en Espagne non c'est le même combat c'est si le même combat pour faire du cinéma en Espagne qu'il y a plus que de femmes pues, oui <rire> oui oui, sí. oui y tiene mucho que ver, porque no hay muchas directoras. Obviamente, si lo comparas con la cantidad de hombres que hay dirigiendo, no hay directoras, o sea, no, no, no es equivalente. Y si comparas a los directores de fotografía con las directoras de fotografía, es la diferencia es abismal, ¿no? Y, y realmente somos la mitad de la población, por lo cual es una cuestión de tradición, de oportunidades, de talento, creo que no es. Cuando yo al je me suis posé la question moi-même, si, est-ce qu'il avait une équivalence avec le monde du cinéma Parce que si on réfléchit qu'on est la moitié de la population du pays, on n'a pas les mêmes opportunités si on parle en termes de hommes qui sont producteurs, qui sont directeurs du, du cinéma que les femmes, et non plus quand on parle de la photographie dans le monde de, du cinéma. Alors du coup, vous avez composé une équipe de femmes, je suppose, euh, en majorité, puisque de toute façon, votre chef, euh, votre chef opératrice, euh, donc directrice de la photo, est une femme. Donc comment vous avez travaillé euh, sur... Euh, voilà, c'est peut-être... Euh, Vanessa, vous pouvez peut-être répondre. Comment vous avez travaillé euh, avec, euh, pour euh, vous entendre sur la lumière, parce que la lumière est très belle, et comment on représente justement... Une procession, la, la, la, la beauté que, que les gens sont là, parce que ce n'est pas que spirituel, c'est aussi quelque chose, c'est une mise en scène. Donc, comment vous avez décidé ensemble En réalité, quand il y a eu le guion, et de la première fois que nous le guion, nous nous sommes rendus compte de qu'il y avait une partie très importante, et c'était y de faire une comédie dans un contexte religieux et espiritual. Et ça devait que dans la histoire. Donc, le dialogue était simple en réalité, parce que il y avait que différencier deux parties en la película une était tout ce qui était lié au monde religieux et à la cofradías et puis la partie plus quotidienne qui est la partie de uh -huh. hogar de les sœurs uh de la maison donc en réalité le dialogue était très simple parce que nous devions différencier entre où était el le drame et où était trouvait cette lumière dramatique qui était la partie religieuse et où était lo le quotidien le frais le plus lumineux qui était la partie plus humaine qui était dans le hogar. Ils sont essayés en fait de, de distinguer en fait les deux parties, le religieux, la partie religieuse avec le quotidien, en montrant en fait tout ce qui est lié en fait à la religion et ce qui est lié en à la vie quotidienne euh, euh, et en cherchant en fait la lumière toujours de la partie en fait de la religion. Mais c'était facile les dialogues oui. entre, entre elles quand ils sont lu les pour la, la première, première fois. fois le guillon, parce que c'était faire une comédie dans un monde mmh. euh, si compliqué que ça peut être la religion, la religion. et si culturelle en Espagne, que ça implique beaucoup d'autres choses. Mmh. Est-ce que vous avez des références justement pour la comédie, ou est-ce que justement est cet humour-là, c'est quelque chose que vous pratiquez au quotidien C'est au quotidien. ¿De dónde les vino la inspiración? Yo normalmente cuando... O sea, bueno, no es que hayan hecho muchas cosas antes de la película pero sí va a estar varios cortos eh, y a, a mí me gustan las historias sobre todo cotidianas, familiares y que tienen un punto de comedia eh, no muy loca pero sí una comedia que va en función de, la, de los aspectos más cotidianos y más, más cercanos. Entonces, bueno, tengo referentes como muchísimas películas que me gustan y muchos directores que admiro, ¿no? Pero de alguna manera sí que siempre acabo, acabo escribiendo cosas que van de, de cierto humor dentro de la cotidianidad. Entonces, antes le, del le film, él ha hecho algunos pequeños métrages metrases. Él ha hablado siempre de la vida cotidiana, de, de la vida de todos los días. Él me pone siempre un punto de... De comédie dans cette histoire. Elle a beaucoup de références et de films qui, qui, a, qui le font penser à ça, mais c'est juste mettre un peu de, de, de la comédie dans le quotidien. Vous nous donner quelques noms de références euh, de comédie Si, sí, pour cette película, je recuerdo penser beaucoup en Berlanga, eh, La Copeta Nacional, eh, bueno, casi toutes les películas de Berlanga pour la partie de la comédie, de la coralité, no? Eh, interviniendo y por supuesto también eh, del cine de Almodóvar, que, que, que siempre mm. me ha gustado muchísimo y tenía películas como Mujer al borde de un ataque de nervios, que para mí era un referente claro a la hora de, de abordar un poco la, la peli. Sí. <risa> <risa> de nombre es Berlanga, donc, avec eh, todo ese mundo-là que viene a partir de la vida cotidiana, cuando hay muchos personajes, y a beaucoup de nuestro. Référence à peut-être Almodóvar et tous ces films. Oui. Comment ça s'appelle Mujeres. Mujeres ça de mmh. Femmes au bord de la crise de l'air, tout ça. Femmes au bord de la crise de l'air. C'est oui, ça, oui. Voilà, en tout cas, nous, ce qu'on ce qu souhaite, c'est que les femmes soient de plus en plus présentes dans le cinéma espagnol. Donc, euh, vous, puisqu'on a parlé, comme c'est le premier film, donc. Euh, de la réalisatrice, donc euh, vous, en tant que chef opératrice, je suppose que vous n'en êtes pas à votre premier film, ou Si, si. si aussi » aussi ah, si vous si avez commencé ensemble Oui, si, c'est si, mon premier film aussi, nous avons fait notre première opératrice juntas. Vous avez travaillé sur euh, les courts-métrages aussi ensemble ou pas Sempre. J'ai travaillé beaucoup de temps ensemble, nous étudions ensemble la même promotion de, de la l'école. <rire> Et tant elle comme le reste de l'équipe technique, c'est directrice d'art, de son, Ils sont tous Montador. ensemble. Et donc ils viennent ensemble de l'école. Oui. Ah. 8 ans travaillant ensemble. C'est ce qu'on appelle ah. les familles de cinéma. Donc vous êtes une nouvelle famille de cinéma. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que votre carrière dure longtemps et ensemble aussi. Et en même temps. Euh, la question que je voulais vous poser pour terminer, c'est, je ne m'en souviens plus. mon <rire> ah, ah, collaborateur, mais, mais alors, mes collaborates, parce que sinon, on va te ouais, regarder. Moi, j'ai une question. Mmh. C'est votre premier film, vous l'avez fait chez vous, dans votre ville natale, c'est ça La première si. période la c'est si. la natale, Et la première scène qu'on voit, est-ce que vous avez filmé avec chaîne. un drone, on voit un pont, oui. euh, ça vous tenait à cœur de commencer par cette scène-là, en fait, par cette première séquence ¿Tenían ganas de empezar con la misma escena, con las vistas desde arriba? Bueno, yo creo que nos pareció en un momento dado que era interesante empezar con ese plano porque de alguna manera presentaba, bueno, porque presentaba la ciudad y, y al final yo creo que, como habla de la Semana Santa y es un aspecto muy social, era interesante ver el mundo en el que la protagonista eh, se rodeaba, o sea, en el mundo desde el que partía la protagonista, ¿no? Yo creo que ese mundo, esa ciudad, ese pueblo... Dès importante mmh. et pour elle, c'était super important de le filmer en fait de ces manières-là parce que c'était une manière en fait de montrer le monde où habitait en fait où il sont tournés le personnage en fait principal du film. Voilà, j'ai retrouvé ma dernière question. <rire> <rire> donc c'était une question, tu en as une autre après. Ouais, voilà. Ouais, Alors bon, c'est la... c'est ma dernière après c'est toi qui termineras. Donc nous allons euh, euh, parler des comédiens parce qu'on en a pas parlé et donc les comédiens sont tous des naturels euh, et, et c'est vrai qu'on ne les connaît pas pour la plupart, et donc et vous avez dit aussi au public, non mais euh, on est français, nous, vous savez, vous les espagnols, il y en a que vous connaissez, voilà, il a, je suis désolé, mais je ne connais pas tous les comédiens ah. espagnols, <rire> donc justement, vous disiez au public que vous identifiez un petit peu au personnage de Carmen, le personnage le plus âgé, donc euh, pourquoi et, et comment vous avez trouvé tous ces comédiens Alors, vous allez nous dire peut-être qu'il y en a qui sont connus hein, en Espagne. Ben oui, les Goya. Je n'y vais pas aux Goya. Donc. <rire> Esos actores, mm -hmm. euh, Comme les les ah, exact. bueno, a ver, había una una directora de casting eh, que se llama Eva Yolanda eh, y bueno iban proponiendo algo, actores para determinados personajes, como por ejemplo el de Carmen ou el, el de Adolfo, que est uno de los personajes de la hermandad. Eh, y otros personajes, que, que, otros actores que habían trabajado, con los que habíamos trabajado en otros cortos como Juana, la vecina, o Pepa Beatriz, <risa> la hija eh, que habíamos trabajado anteriormente con ellos en, en otros cortos y los conocíamos o sea, fue un mix entre la directora de casting y, y, y nosotros ça a en fait para un casting, il y avait un director de casting en fait directrice directrice de casting qui cherchait un peu les personnages y bueno ils se sont trouvés Adolfo Adolfo bueno, y Carmen, y Carmen que son Gloria Muñoz. Y, y la guacina Juana. No, mm. porque Juana y se metió <risa> a trabajar por con ella. <risa> sí, Pero bueno, tuvimos mucha suerte porque realmente la propuesta, por ejemplo, de, de Gloria Muñoz, que es la protagonista, eh, desde el primer momento, en cuanto nos encontramos, tomamos eh, un café y hablamos de, del guión, ella entendió el, el, el tono que tenía que tener la película, ¿no? que no era una caricatura. Eh, no era una comedia que buscara la caricatura, sino que era una comedia que, que buscaba que la, la, la situación se mostrara lo, lo más real posible y a partir de ahí, desde eh, la, de la situación, partiera la comedia, de alguna manera. Entonces, yo creo que encontrarme con Gloria, que además es una actriz con mucha experiencia, eh, ha sido una suerte. Me enrollamos. Cuando tuvimos el primer <risa> contacto con Gloria, que es el personaje principal, Carmen, tuvimos un buen feeling. Et ils ont parlé un peu de comment ça devait être, euh, ça devait être le, le film et ils ont Il compris un, tout de suite euh, de, euh, la, la, la tonalité de, du film, qu'il y avait la comédie mais qu'il fallait qu'il soit naturel. Qu'il de... qu ne devait pas être une, ca, une caricature, sinon quelque chose de plus naturel. Oui. Donc c'est vrai que le film est, est très crédible, est, voilà, en même temps on, on, on rit, et en même temps découvre la culture, une partie, un de la culture espagnole, et Merci. pour se dire à ces demoiselles qui traduisent, donc je peux avoir vos prénoms Marianela. Oui, et Claire. Claire. Voilà, donc pour dire aux demoiselles, ben comme ça on apprend aussi à connaître des acteurs espagnols que l'on ne connaît pas, parce que c'est vrai que moi je peux vous poser peut-être des calls sur les oui. acteurs français. Oui. Hein. Alors, Morad, tu avais une dernière question euh, Oui, ben, on a plus ou moins répondu, mais j'ai quand même une dernière question. Euh, le film, il est spirituel, de spiritualité mais plus de tradition de culture tout ça remixé euh, dans de la comédie quoi en fait ça s'arrête pas on n'arrête pas de rigoler rigoler et en fait le côté spirituel et culturel bah, il est mieux accepté grâce à la comédie et c'est vrai que si vous l'avez fait tourner un peu plus trop sérieux bah, moi pour mon avis personnellement je pense que ça aurait été moins perçu alors que là avec la pointe de comédie ça ça passe tout seul en tout cas, oui. bravo et, et je rajouterai qu'il n'y a pas de, de. Et je rajouterai qu'il n'y a pas, pour une note d'humour, il n'y a pas de, de grenouilles de bénitier et de bigot. Je sais pas Ranache de bénitier, c'est quoi Ah, les, bah les grenouilles de bénitier, alors en, en, en espagnol, ça ne se dit pas. Non, qu'est-ce que c'est de Les grenouilles de bénitier, c'est les. C'est les ah, personnes ça, ça qui, euh, bah, qui sont là pour un petit peu, euh, qui, qui mettent un malaise. Oh, oh oh ouais, <rire> c'est Silvio, ça c'est une fessine qu'il faut finir. Bon, ben, voilà. Donc voilà, donc en tout cas, euh, il n'y a pas justement de caricature de personnes qui sont malsaines autour de la religion. Et il n'y a pas de, de, de querelle de religion. Parce bon, que c'est vrai que, pense que, pense que souvent plus ça arrive. C'est traditionnel et culturel. Mmh. On découvre mmh. euh, la région, euh, l'endroit d'où où elle vient, la ville. Et, euh, et on voit un, un côté euh, familial, bon, bien vivant et drôle aussi. <rire> et le voilà, les grenouilles de Benetti, ce qu'on appelle ça en France, c'est celles qui se disputent un petit peu... Pas comme dans le film Les Postes, mais euh, c'est un petit peu de la jalousie, c'est un petit peu l'hypocrisie qui règne parfois dans les religions, et donc ce sont euh... des combats qui sont menés à l'intérieur de, de, de, de, de, soit des chapelles, soit de, ce qu'on appelle une bon les ça. chapelles. Donc là, c'était c'est d'une confrérie, mais voilà. Donc à un moment donné, c'est ça les grenouilles de bénitier. Donc c'est voilà, c'était pour une petite note d'humour. Voilà. <rire> Parce qu'on qu met pas des de grenouilles dans de les bénitiers. Bon <rire> <intéressant. rire> voilà. En tout cas, merci beaucoup, et puis on espérera vous revoir à Signor. Vous dans les merci. prochaines années pour présenter votre deuxième film. Pourquoi génial. pas Vous avez vous avez <rire> déjà vous <rire> projet déjà À l'écriture. Elle est en train d'écrire déjà. D'accord. Bah en tout cas merci beaucoup. Okay. Merci. Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup.